Pour ajouter un générique, nous allons donc dans projet, ajouter un clip titre. Et nous allons sélectionner ce modèle-là, Simple Scroll KDEN Live Title. Donc un scroll, c'est un défilé, donc un défilé simple d'un titre de KDEN Live. Ici, nous pouvons taper le texte. avec euh, donc le nom des acteurs, des personnes ou des remerciements. Et on peut le faire aussi long qu'on le souhaite. Donc là je change la couleur pour que ce soit plus lisible. Voilà. Et j'insère ce clip tout à la fin. là on voit sur le rendu que cela fera défiler les remerciements dans le générique.